Euh, bonjour à tous, c'est Mister et Tiger. Tiens, un nouveau visage. Si tu veux être un vrai dresseur, il te faudra une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages Ma tactique Attaquer avec des Pokémon hauts. Oh. Allez, c'est parti. Terminé. Euh, merde, j'ai pas Switch. Euh, vie attaque être dur. Tibre quoi Je peux être confus. Encore une attaque. Et là je switch. Ok. Je vais switch sur Ziva. Y'a pour faire un sur ne devrait pas trop l'embêter météor merde c'est mon météor et fait moins de dégâts yes c'est pas grave On va utiliser une potion, même. Par prudence, on sous tout de suite. Je crois qu'il ne fait que 10 dégâts. Ouais, voilà. C'est bon. Voilà. C'est par prudence au cas où il me fait un coup critique, tu vois. Cadouille Yo, piou Alors tu t'en sors Euh non, je suis sur MGVA. Moi, c'est le pied. J'ai attrapé plein de Pokémon super puissants. Fais-moi voir ce que tu vaux. Ouais c'est dans JDG, c'est ça. Mais putain Procoups. Oh, Ratatouille. Euh, Chroma Yes bah, tu devrais prendre Visual Boy, il est stable. Euh, Même Le rôle, c'est la save. Je sais pas si je peux le récupérer. Ah, v attaque. Yes. Terminé en plus. On coupe ce KO. ça va être envoyé. Un euh, type normal. Non. C'est bon. Peut-être qu'il utiliser Croque-Mort, mais au moins, j'ai un avantage. Ouais, je sais pas, faut voir. Bah j'essaierai pour le prochain live, je verrai un peu. Si j'ai le temps après lxp Je crois que j'avais déjà essayé pour. Euh, je rate avec la euh, jet de sable. C'est bon, ça passe. Un psy, merde C'est pas grave, je te concentre même. J'ai confondu avec euh, un autre. Non mais ça, ça va être chiant. Puis les portes. Euh, en tout cas, je vais faire poudre toxique. Voilà. Je vais quand même essayer de terminer. Ah merde, synchro. Je change. Un antidote. Mais allez, nique ta mère. Vas-y, va faire foutre. Ah, La poubelle. De toute façon, il meurt. Bulle bizarre. Bulle bizarre, type. Plante. Là, je pourrais utiliser, je pense. Petit plomb de poison. Choc comptable. Yes! Poudre de. Ah! Oh Il m'a eu. Il est mais Je vais essayer de tenir un tour ou deux. Je vais voir ce si que ça peut donner. J Utilise Foylian. S'il te plus frère. Oh yes. Et c'est une victoire. Allez, bim. Et On oh Cool, pardon. Cool, cool, cool. Il reste qu'une. Ah oh là là, c'est bon. On l'a eu. Ah j'ai le rouge gorge, rager, rager, rager, rager, rager... Rager Mystère, je l'ai pas eu. Allez, test. Nickel Bobu. Nul. <rire> Alors, yeah Je suis un Pokémon Euh, en fait, non. Appelle-moi Léo, je suis vraiment un Pokémon maniaque. Euh, tu ne me crois pas Mais c'est vrai, j'ai raté une expérience et me voilà transformé en Pokémon. Tu me crois maintenant Alors tu m'aides Oui. Je vais aller dans le téléporteur, attends que je sois dedans et lance le programme sur mon PC. Piouf, encore je te téléporteur. Yahoo, merci mec, je t'en dois une. Euh, tu es venu pour ma collection de Pokémon non, tu rigoles. Bon, bah, prends ça en remerciement. Oh, putain, le passe bateau. Miaous, C'est génial, je peux faire jackpot avec Miaus. Trune, comme ça. Je peux avoir encore plus de sous. Et c'est bien, parce que du coup, les vélos, ça coûte cher. Je l'appelle Bienvenue à bord de l'océane. Puis-je voir votre passe Je montre le passe de Léo. Euh, merci, bienvenue à bord. Oh Canouille et salut Piouf, toi ici, sans blague. <rire> Piouf, as reçu invitation. Ouh, tu as une habitation. Où en es-tu avec ton Pokédex Moi, j'ai déjà attrapé 40 Pokémon et ils sont de différents types. Il y en a partout, tu n'as qu'à ramper dans les autres herbes. Oh mort. C'est un GG. Terminé, allez, bam bam bam. Précision, je pensais que c'était... Euh... Un critique, donc ça c'est réglé. C'est super efficace, nickel. il y a le bizarre puisse voir Pigraine. Oula c'est chiant ça. Je ne pas être infecté. Et à chaque tour, il me prend des dégâts, va la vie du coup. Mais euh... ça, c'est chiant. Puis on va rester ça pour le tuer, lien efficace c'est bon terminé ah, moi au moins tu t'en occupes de tes pokémon ouais, top top je le soigne merci moussaillon ça va beaucoup mieux I'm the god Mille sabords! Tu veux voir la capacité coupe? Je peux te la montrer, mais je suis malade. Je sais. Prends ça. C'est une capsule secrète. Elle contient la capacité coupe. Enseignez-la à tes Pokémon. Pour utiliser quand tu veux. Bien un CS1. Cool. Voilà. Avec la coupe, tu peux attraper avec Oui, je connais. Moi qui ai des piqueur Oui! Victoire C'est le sauveur, après tout. Mmh. Jésus, est hey, envoyé au PC de l'école. il va me lâcher avec ça Mais non Mais non Mais j'y crois pas Mais putain, merde Mais fais chier quoi Merde Putain Et hey, tu dégages, Jésus, tu vas servir rien du tout, Jésus. Oh. Il de ce nom en plus. Piafabèque. Voilà, t'as mec. Allez, tu sers R, voilà. Eh, hey, tu fais quoi là tu ne résisterais pas longtemps en temps de guerre. Je vais t'avouer quelque chose les Pokémon électriques m'ont sauté pendant la guerre. Ils ont paralysé mes ennemis avec leurs éclairs. Je te le dis. Et il va t'arriver la même chose comme tes dents, tu vas morfler. Et si j'essayais d'abord de le paralyser On de choc. Voilà. Parce que Voltorb est un des Pokémon les plus rapides du jeu. Bon, ça fait. C'est bien. Terminé. On change pas. Tu peux carry rien du tout. Ok d'accord. Cool. Pas attaquer. Ah Allez. Radacide. Reflet. C'est chiant ça. Entre la paralysie et le.. Le reflet son Pikachu va être chiant. Je vais mettre euh, j'ai l'impression qu'il va faire un coup. On refait. Est-ce qu'il augmente Il va être impossible à taper. Trop oh mort. va être dur. Il va attaquer. Ah Trop bas. Ça donne. Ça passe. J'arrête. Euh... Je vais faire un anti-para. On est pas. Huile. Non. J'ai pas danti J'ai pas pensé à prendre. Si on est un. Oui t'étais vachement bien de choc. Ok, du coup je peux claquer ma potion. J'ai plus de potions. Potion, c'est bon. -ce voilà. Je vais essayer de le faire un peu avec euh, Ratatouille parce qu'il y a plus de dégâts. Mais euh, Voilà. Je switch. Je switch sur Myos. Je suis plus sur là. J'ai plus de pression, j'ai plus rien. Je switch sur Myos pour essayer de faire quelques feintes. feinte. de deux chocs. Non. Il tire pas Bobu. Beau Bobu but. Beau il est obligé. Utilisons ah, deux chocs. Là il est vraiment moment où un peu de choc Ouais, il y a plus qui tire en fait Acide Putain. Il est impossible Vas-y Acide Il n'y jamais ce temps en plus ce connard j'ai juste envie de voir combien il me fait de dégâts 28 il m'en fait 10 donc ça je peux, je peux faire des vehicules je crains vraiment le... Ah en fait là c'est tout double hein. allez assis Oui. <rire> Putain, il était dur. Ah. Oh Parce que j'avais pas ce qu'il fallait, mais il était dur. Voilà. Ah, il était dur. hein Allez. Waouh. Tira loin, toi. Bah, C'est clair. Très bien. Voici le badge of food. Ah bon, je l'ai pas eu. Ok. Essayer. On essaye hein juste Yeah C'est une femme donc on l'appelait Eve Walter. Bang Voilà voilà, je sens le niveau du mot hein Ma poule Un caillou, enfin Piera. Voilà. Toujours de qualité, mais non. Kinos Oh, je l'ai pas eu, Kinos Ok, je vais commencer par l'affaiblir un peu. C'est dégueulasse <rire> C'est dégueulasse Caninos. Faut que je ne vais pas faire l'erreur. Yes euh, Vas-y, dis-moi comment tu veux appeler ce Caninos. Excuse-moi, j'étais un peu concentré là. J'étais un peu focus sur le <rire> sur le jeu. Mais en fait, le délire, c'est que tout à l'heure, j'ai raté ma capture du caninos. Donc là, j'ai récupéré le caninos, je suis content. Donc voilà, vas-y, donne-moi un nom pour ce caninos. Euh... euh. Non, un bâtiment, tu passes derrière et tout en bas, euh, hop, un évoli. Ah, je dois confondre alors avec euh, Diamant et Perle, je crois. Ou oh, Ergol Silver je sais plus. Euh, c'est un des deux où tu récupères avec. Euh, Diamant et Perle, tu récupères avec euh, Léo. Euh, Canigou. Canigou, eh bah ok, c'est parti pour Canigou. Allez, hop. Canigou, c'est une fille. Ok, pas de souci. Canigou, je n'ai pas la ref. Hein, Excuse-moi. <rire> Allez, c'est parti. Canigou est envoyé. Oh, Puis vous faut obtenir un Evoli Ah, c'est génial. Voulez-vous le surnommer Allez, vas-y. Allez, on l'appelle votre. je crois que c'était ça le délire. Bien bonjour. <rire> Bienvenue. Il fait beau, n'est-ce pas J'aime la vie. J'aime les fleurs. J'aime les chansons. C'est chou, non Moi, c'est Erika la championne de la reine de Célodopole. Arrangement floral est ma spécialité. Mes Pokémon sont des plantes. Hein, hein Tu veux te battre mmh, Bah c'est sûr. Très bien. Et mais tu sais quoi Tu vas perdre. C'est vrai que les œufs poussent dans les arbres. <rire> vite des neuf. Bloc pour l'eau. Oh, ça va, hein, c'est... C'est... Je fais ma midlife. Je suppose qu'il va me faire un Non, ça va. Je peux l'avoir. Ah, comment je les rush Ah, mon dieu Incroyable Terminé. Sac de nœud. Non, c'est bon. Non Allez, hop. Euh, racine. Et du coup il va récupérer des PV. Tu peux pas l'avoir droit de coups. Hop, nutriments. On va voir. Non, je n'aurais pas. Si, croutique, neige génial Allez, hop. Niqué en passe le suivant. Raphézia. Non. Au pour l'instant j'ai reçu aucun dégât. Incroyable. Cruel. Ok nickel. Rapisa utilise parasport. Oh putain. Je suis tellement chanceux. Cruel. Ah là là. Vas-y. Rapisa utilise parasport, c'est bon, que ça passe. Là j'ai fait un vive attaque et ça devrait aller. Si je suis pas paralysé. Oui, la championne qui s'est forcément... Et au moins, je fais des dégâts. Cruel. Acide. Vous Allez. Je crois que la championne a qu'une seule hyper potion. Ouais, c'est bon. Roger est paralysé, il ne peut pas attaquer. Euh... Je vais changer. Je mets mettre parce que j'ai peur qu'il me fasse trop de dégâts. En fait. Autour d'un œuf qui évolue en noix de coco, un œuf de poule qui devient un arbre de coco logique. Non, mais je sais pas, il y a, il y a, eu, il y a eu un. Je pense qu'il y a eu un meeting, tu vois, il, y eu, il y a eu une réunion. Ils se sont dit ça, ça va devenir ça. Ils ont tous validé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont tous validé. Donc bon. Je pense qu'il n'y avait, avait pas que des substances euh, euh, normales à la table. Alors les ennemis qui se passent pas sport, ça passe. Il est génial. Allez, rechauffe mental. Total soin. Attends quoi <rire> Ces gros moments où le jeu te dit... Euh, la logique, c'est s'est mort. Il a fait un total soin pour la confusion, s'il te plaît. Du coup, il a perdu son tour. Et du coup, je l'ai tué, quoi. Génial. Génial. Ok. Eh ben, c'est génial, du coup, j'ai gagné. Oh, j'ai perdu. Je dois avouer que tu sais te battre avec tes Pokémon. Bien vais je te confie le badge Prisme. c'est mérité. On porte 2900 dollars. Génial. Je rajouterai demain, du coup, le badge. Alors, le badge Prisme. Allez, c'est parti. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser force hors combat. C'est génial. Je prends également ceci. La Erika, elle est pas très dure, hein, franchement. Giga -sensu. Ah, c'est pratique, ça, mon dieu. C'est une attaque de capacité, ok, ouais. Bref. Et voilà, nous sommes arrivés au repas de la Team Rocket. Vous en serez plus là, euh, bah, du coup, demain. Euh, merci à tous d'avoir suivi ce live ou cette vidéo, je sais pas encore. Du coup, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Euh, le montage va être laborieux pour moi. Ce n'est pas grave. Bonne chance à toi, Mister et Tiger de montage. Voilà. <rire> N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Euh, salut salut